Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors les amis, si je fais cette vidéo aujourd'hui, vraiment c'est pour essayer de... d'éclaircir les zones d'ombre dans la tête de beaucoup d'entre nous. Voilà, je dirais. Je dis nous parce que... Euh, ce que je vais faire là, je vais faire ce qu'on appelle un peu de spéculation et un peu de vérité, peut-être un peu de certitude de... Des informations que j'ai pu recevoir, mais les amis, prenez les bics, l'école va commencer d'accord? Donc, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et aussi de liker, d'accord? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations. Oh, le limo coint. oh, le limo, oh, LMC Schwab, et oh là là! Alors, euh, on sort un peu de la zone de confort, c'est-à-dire il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de souscripteurs de liables et mal qui ne se souciaient pas, de oh, la crypto-monnaie, le trading là-même. Aujourd'hui, avec euh, le buzz que le CEO nous a sorti l'autre jour, les gens s'inquiètent, les gens paniquent, mais c'est encore quoi cette histoire? Donc, il ne faut pas forcément trader, il faut forcément faire la crypto-monnaie pour maintenant faire liables et mal et tout. Oh non, non, non, non, non. En tout cas, ce matin, je pense que je vais t'apporter une bonne nouvelle. On va commencer par la première bonne nouvelle. Comme l'a dit le CEO, avec l'IEP vous connaissez la devise, la pauvreté est finie. Et laissez-moi vous dire que la pauvreté est vraiment finie avec cette nouvelle version de l'IEP Limal. Et aussi, je vais paraphraser un acteur américain qui avait dit si tu ne viens pas d'une famille riche, mon ami, la famille riche peut venir de toi, ok? Donc, c'est le moment, c'est maintenant que les vraies choses commencent, il paraît. <rire> Moi, j'y crois, hein? parce que quand j'entends les « oui », j'y crois. Et je vous exhorte à y croire aussi. Donc, je vais vous inviter à me suivre très, très, très, très attentivement. Suivez-moi très bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, share partagez, parce que ça va aider beaucoup. Prenez vos stylos et vos bouts de papier, vous allez noter, l'école commence, ok On va parler un peu de crypto. Ok les amis, alors, c'est quoi le limo coin, si on commençait par là En fait, pour ma part, et attendez, <rire> une autre avertissement, je tiens à rappeler à tous que cette vidéo, je la fais à titre de formation et d'information. Voilà, ne me confondez surtout pas à un conseillère en investissement. Je ne fais que faire du coaching et je ne fais que donner des informations à titre de formation, d'accord Ok, donc je ne serai pas responsable, je ne suis pas responsable de la poche de chacun. Je ne suis pas responsable de l'argent que chacun sortira de sa poche pour investir ou de ce qu'il aurait investi. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'en matière de crypto-monnaie, il y a toujours des risques. C'est très important. Alors, le limo coin. Le limo coin, c'est simplement le limo qui est devenu la crypto-monnaie. Et comme une crypto-monnaie, c'est un jeton qu'on appelle en anglais coin, alors il devient limo coin. Donc notre limo il devient une crypto-monnaie. Alors qu'est-ce qui change Pour commencer à parler des changements, vous devez déjà savoir que dans la version liéblimal 1.0, j'ai été conclu le prix du limo. Ça signifie quoi Lorsque vous entrez à l'IEP Limal, mal vous dépensez 1000 francs. Quand vous sortez, vous sortez à 600 francs. Cette méthode-là euh, obéissait à la loi de l'IEP Limal mal de 2 à 37% de gains annuels. D'accord Donc, et pour respecter cette loi de l'IEP, il fallait absolument entrer, acheter plus cher euh, les packs et les ressortir plus bas. voyez un peu Maintenant... On quitte de l'IEP 1.0 à l'IEP 2.0. Donc, on bascule vers le Limo Coin. Alors, qu'est-ce qui change quand on parle de Limo Coin Quand on vient maintenant dans le monde de la crypto-monnaie, pour ceux-là qui ont fait mes séminaires, vous devez vous rappeler qu'un crypto-actif, c'est-à-dire une crypto-monnaie, est une monnaie électronique qui est décentralisée. Décentralisée, ça signifie quoi Elle ne dépend pas d'un État elle ne dépend pas d'une banque son, sa valeur payée à la loi de l'offre et de la demande, ok, ça signifie que quand on passe au limo coin, ce n'est plus la compagnie qui va fixer le prix du limo, ce n'est plus la compagnie qui va vous dire à combien vous allez l'acheter et à combien vous allez sortir avec, en fait, la, euh, la crypto-monnaie entre dans le marché avec une valeur initiale, mais cette valeur-là peut prendre de l'ampleur, c'est-à-dire la monnaie peut prendre de la valeur, comme elle peut aussi dévaluer l'inverse. comme on le connaît on, on le sait très bien dans la crypto. Donc, s'il y a plus d'acheteurs, elle gonfle. S'il y a plus de vendeurs, elle chute. Ok Mais mais mais mais mais. Vous allez vous demander ah bah ben, ça signifie que si moi quand je vais venir acheter au moment où j'achète, ça chute, ça chute, ça va peut-être parce que on le sait tous, il a été annoncé que le limo va entrer. Le limo coin entre, entre en bourse à 1 dollar. On va voir en même temps les avantages. Mais je dis encore, notre CEO a bien pensé. Pourquoi elle a bien pensé les amis? Parce que bien que nous entrons en bourse, bien qu'il est possible d'acheter à 1 dollar, même si la monnaie chute, que vous sortiez toujours avec vos 1 dollar. Ça signifie quoi? Vous êtes entré à 1 dollar au moment de vendre, vous pouvez revendre à 1 dollar. Disons que vous achetez votre limo aujourd'hui, là, 1 dollar. Et peut-être 3 mois après, un limo coin vaut euh, 2 dollars ou 2,5 dollars, par exemple. Vous voyez que vous avez déjà fait un x 2. Voilà, un peu, vous voyez un peu l'avantage d'être en crypto. Vous avez fait un x 2. Donc, vous avez la possibilité, vous décidez de vendre votre bénéfice ou de vendre vos limo coin. Et si, au moment de vendre, vos limo coin, euh, le marché n'est pas bon pour vous. Vous pouvez décider de venir le revendre à l'IEP. Vous aurez fait votre foi' 2 Vous voyez un peu ça, c'est un des avantages. Donc, l'IEP, mal. Voilà, je vais dire quoi? J'ai été à développer une stratégie de telle sorte que, même si le marché chute, le token ne change pas, ne va pas en dessous de sa valeur initiale. Voilà. Donc, le taux de production des l'IMO restera toujours et... Euh, comment ça se passe? Par exemple, le marché a chuté, que de sortir à perte sur le marché, vous avez la possibilité de revenir changer vos Limo coins sur la plateforme Liable et faire en sorte de ne pas perdre votre actif. Ce qui fait un très grand avantage et une très grande différence par rapport à plusieurs crypto actifs. Donc les amis, si on commence à voir les avantages de l'Ieblimal 2.0. Hmm? Vous commencez à voir par où la richesse de votre famille va venir. Ça va venir par vous, ok Donc, euh, on continue J'espère que vous notez. Vous devez noter pour aller dire à vos filles. Donc, comme premier avantage, je disais tantôt, quand vous achetez, on entre dans le marché, notre token ne va jamais chuter parce que l'Ieblimal a mis une stratégie selon laquelle il a pensé, en, en fait, Liable a pensé qu'aucun souscripteur ne voudrait, bien entendu, perdre son argent et vendre à moins d'un dollar le prix, le top minimum du, du, du prix du token sur le marché à l'entrée. Donc, pour ceux-là qui ne voudront pas perdre leur actif, ils reviendront revendre leur 1 dollar, leur, leur limo coin sur la plateforme Liable à 1 dollar. Voilà. Donc, c'est cette stratégie-là qui permettra, n'est-ce pas, d'éviter de faire chuter le token Limo Coin en dessous d'un dollar, ça c'est l'un des avantages. Un autre avantage de l'IEP Lima 2.0, c'est que il y a plus de liberté de transfert, alors il n'y aura plus cette limite. Nous l'espérons. excusez-moi, je parle encore, je suis encore, encore en train de spéculer par rapport aux informations que j'ai reçues, mais on espère. D'après euh, ce que j'ai comme information, il y aura quand même euh, une levée des limites de transfert. Pourquoi Parce qu'on a deux catégories de personnes. Ceux-là qui voudront rester, et ça aussi j'ai oublié de laisser aussi un avantage, vous n'êtes pas obligé d'acheter les limopointes. Ceux-là qui ont déjà leur pack, sachez que vos packs continuent à fonctionner normalement. Pourquoi Parce que l'IEM ne peut pas interrompre un contrat en cours. Donc, comme on ne peut pas interrompre un contrat en cours, vous avez la possibilité, pour ceux-là qui veulent rester, euh, garder point 1.0, vous avez la possibilité d'acheter encore vos packs jusqu'au 25 et de les stacker là. Sachez que le contrat va tourner jusqu'à la durée, jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire que c'est les un an, les packs vont tourner un an selon l an, les, les, les termes de l'ancien contrat. Mais à partir du 1er décembre, les nouveaux packages, c'est-à-dire auront les nouveaux contrats selon le limo Coint et ce qui va avec. Voilà. Donc, si vous voulez bénéficier toujours de l'ancien contrat, n'hésitez surtout pas à acheter vos packs jusqu'au 25 parce qu'à partir du 26, I Think Gonna Be Gonna Change, I think. I don't know. Uh, please, English speaker, don't laugh. Je ne fais que me débrouiller. Alors, donc, c'était un peu ça. Pour ceux-là qui avaient l'inquiétude de savoir, mais nos packs-là. Pour ceux-là même qui s'inquiétaient, euh, nous qui ne savons pas trader. Non, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Pourquoi Parce que l'IEP, l'IMA l'a juste ouvert, l'a euh, euh, et ton, et a juste étendu, voilà. il a juste étendu les frontières. Voyez un peu. C'est important pour les traders. Ça signifie quoi Si vous n'êtes pas trader, vous pouvez rester dans vos packs. Sachez que le taux d'intérêt de 2 à 3 à 37% annuel est toujours appliqué. Même avec les limo coins, le taux d'intérêt annuel de 2% à 37% est toujours d'actualité. Donc, il n'y a pas de crainte à cela. Alors, un autre avantage, comme je disais, vous entrez en bourse, vous entrez sur le marché, vous entrez à 1$ USD, vous sortez à 1$ USD, et le taux d'intérêt annuel est toujours maintenu, c'est-à-dire de 2 à 37%. Ça, c'est vraiment... En fait, les amis, je sais pas, on est en train de paniquer là, oh, machin. Mais vous savez, oh, c'est-à-dire le CEO, c'est un génie. C'est un génie parce que on se sera attendu à tout, mais l'autre version, si. Oh là là. Croyez-moi, c'est maintenant vrai, vrai que le business commence. C'est maintenant que le fafio va couler. Oh je dis l'année prochaine, 2022, là, tout le monde doit changer d'adresse. Tout le monde doit changer là. Nous tous, on sera landlord l'année prochaine. Par la grâce de Dieu, on sera des landlords. Moi, je sais pas si tu veux pas devenir landlord. Moi, je veux devenir landlord. Donc, l'année prochaine, là, avec l'IEP 2.0, oh là là, la pauvreté est finie. Vrai, vrai. So, les amis, euh, j'espère que dans cette vidéo, on a plus de compréhension de quoi il est question. Euh, on sait maintenant que lorsqu'on entre en bourse, lorsque tu achètes, tu entres à 1 dollar, tu peux sortir à 5 dollars, tu peux sortir à 10 dollars. Comme le CEO a dit, aujourd'hui, le limo sera 1 dollar. L'année prochaine, il pourra être à 2, 5 dollars. Dans deux ans, un limo coin peut être égal à 10 dollars. Vous aurez fait un fois 10 de votre capital en deux ans ou plus que ça. Avec limo coin, ah oui, it's gonna be possible. Ok, donc euh, les amis, j'espère que j'ai éclairé nos lanternes à tous. Je vous dis encore, moi-même, j'étais à l'école. Il fallait que je comprenne bien l'histoire là. Et il fallait que je trouve la manière la plus simple de communiquer aussi cela. J'espère que cette vidéo va aider beaucoup d'entre vous. Euh, N'hésitez surtout pas à laisser vos questions en commentaire. Le CEO et son équipe nous ont donné rendez-vous demain mardi pour euh, une de plus amples informations, plus détaillées, avec tout, les, tout ce dont on a besoin pour mieux comprendre de quoi il est question. Mais vraiment, ne paniquez pas. Vous qui ne comprenez pas c'est quoi la crypto-monnaie, ne paniquez pas. Euh, vous n'êtes pas obligé de trader pour gagner avec les Dorénava. Non, non, non, non, non, ça n'a pas, pas été dit. Mais sachez juste que des contrats, des contrats plus intelligents euh, sont à venir. Mais ceux qui veulent rester dans leur zone de confort, achetez davantage de Pâques avant le 25%. Voilà, donc vous n'aurez plus de limitations de retrait. Pourquoi Parce que vous avez la possibilité de retirer un limo coin ou alors de stacker vos, vos limo tout simplement à l'ancienne version. C'est simplement fabuleux. Il n'y aura plus de. Je ne peux plus faire le retrait par carte, je ne peux plus faire le retrait par OM et tout. Tout ça, tous ces mots de paiement seront toujours disponibles. Mais vous avez la latitude de transformer vos limo coins en bitcoin, en USDT, whatever. Le plus important, c'est que vous n'êtes plus conditionné par un retrait en Momo ou en ceci. Vous pouvez juste le transformer en Bitcoin ou en USTD, ou en USTD et aller trader notre crypto. Oh, be blessed CEO. vraiment ouais, nous bénissons le CEO. Longue vie à lui. Et voilà, longue vie à toute la communauté Liéblimale. Et voilà, si vous avez aimé, likez, partagez. Vraiment partager à tous ceux qui ne comprennent pas. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!